À cette connerie, vous que je me réveille comme ça. Vous êtes les best. J'ai aucune idée. Oh putain, je vais la refaire. La vérité, je vais pas la refaire. pas Pa-monos. Oh my god. Oh, je vais pas bailler. Allez, please. Intro. salut ma petite familia salut les amis les nouvelles personnes qui sont qui viennent d'arriver dans la communauté j'espère que vous allez bien vous passez un merveilleux dimanche parce que vous allez voir cette vidéo dimanche et moi je suis en train de la tourner samedi j'ai hâte de partager avec vous vous allez adorer je vais vous montrer ma petite routine matinale ce que je fais le matin généralement le week-end pour rester en bonne santé super simple à faire on peut même faire tous les jours et vous allez voir qu'en faisant ça, ça vous prend 5 minutes par jour. Et ben, ces 5 minutes elles vont transformer votre vie. Croyez-le ou non, c'est une parole de Ton gros Au bout de quelques mois, avec, la vérité, vous pouvez voir que ça, la transformation, elle est stylée. good vibes, positive, mindset. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. La vérité, j'ai trop trop hâte. Ah, si vous connaissez ce café, je préfère le café comme ça, la vérité. C'est top, hein, le café à la machine, mais la vérité, j'aime bien le café comme ça. Café americano, americano, si, là. Claro. Un café americano, please. Un café, café con leche, café con leche, café con leche. En vérité, je suis chaud d'écouter de la musique. J'aime pas mettre directement de la musique au réveil. J'écoute beaucoup de musique. Mais pas tout de suite au réveil, pourquoi Parce que j'ai un petit rituel de 5 à 10 minutes, je vais vous le montrer, vous allez kiffer, c'est super simple, ça va vous motiver, ça va vous discipliner. Je vais pas mettre trop de. comme ça en fait j'en bois pas beaucoup. Là je sais que j'ai une grande tasse maximum. Enfin, quand je vais filtrer le. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Ah bah ben non, j'ai même pas une grande tasse, j'ai une petite tasse. C'est parfait. Un peu de... de lait de coco là. A few moments later. <rire> <rire> J'étais en pas comme ça quand je suis en public. La famille je leur fais des petits. <rire> A <rire> Oh c'est parfait La famille on va installer tout ça Et restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo Parce que c'est vraiment En fait aujourd'hui que des tips pour vraiment améliorer votre vie mais pas drastiquement c'est à dire que des petites choses que vous allez implémenter tous les jours dans votre vie qui vont faire que en fait vous allez vous sentir mieux vous allez mieux démarrer vos journées vous allez vous sentir mieux dans votre peau Et au fur et à mesure si vous implémentez je si vais appeler ça des tips vous allez voir votre vie elle sera meilleure vous serez consistant dans votre travail vous serez consistant dans votre sport dans tout en fait il suffit juste de se dire aujourd'hui j'ai décidé de commencer à prendre soin de moi. Et le jour où tu décides, tu fais le premier pas de commencer à prendre soin de toi, où tu prends conscience qu'aujourd'hui, ben, je ne sais pas quel âge tu peux avoir. Hein. Je sais qu'il y a des personnes de la famille qui sont des parents, qui ont 50 ans, 40 ans, 30 ans. Je sais qu'il y a des jeunes aussi qui nous suivent. Donc, si je peux juste apporter des, des petits tips qui font que vous pouvez améliorer votre vie au fur et à mesure, avec des petits pas tous les jours pour arriver à un stade où vous serez fier de vous, ben, j'aurai tout gagné dans la vie. Donc voilà, welcome to my... Morning program, donc euh, j'ai hâte de partager ça avec vous, la famille On fait ça ensemble. Allez, let's go! Quand le tapis il s'enroule de l'autre côté, et à chaque fois il faut le replier de l'autre côté pour qu'il passe comme ça. Voilà, voyez, ouais, j'ai kiffé. Là j'ai kiffé, c'était pas prévu, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. kiffé. C'est juste pour vous dire, restez good vibes, toujours énergie positive, même si on vous juge, peu importe tant que vous, ça vous donne le smile. Le reste des gens. La familia, pour croiser les jambes, c'est hyper simple. Je ne suis pas un prof ni rien du tout. Je fais vraiment des choses qui me font du bien et qui, au fur et à mesure du temps, m'ont beaucoup aidé dans ma routine. ce que je fais dans cette journey to achieve big things. Là. Wow, déjà là, ça m'a redonné envie de dormir. Un hey, petit chien Salut J'ai toujours voulu un chien là, sauf que là, j'ai déménagé en appart. Et la vérité, ça va être compliqué de gérer. Déjà que moi, je ne me considère pas comme un chien. Mais déjà que moi, c'est déjà compliqué. J'apprends en de gérer tous les trucs que je connaissais pas. Et du coup, avoir un chien ici, ça serait tellement compliqué. Mais je rêverais trop d'avoir un petit chien. Dites-moi dans les commentaires si vous me voyez avec un chien ou pas. La vérité. New best friend. Bah ça peut être cool. Oh là là, imaginez, j'ai un chien. Genre lui, qui est posé comme ça, eh c'est un vrai chien. Imaginez. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je devrais me chauffer avant un chien. Je suis en train de me lancer dans n'importe quoi. Dites rien à la famille, dites rien. Vous allez me guider comme jamais. non, non bon. On laisse tomber ce concept. Pas de commentaires sur ça. Merci. Si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, il y a un truc que vous ne connaissez pas, essayez de le comprendre, de découvrir sur internet et de le découvrir en vrai. Les petits pieds, les petits pieds! de vibes, il n'y a que ça de vrai. Ah si, on va faire une Ouh, j'ai touché! Bah ben non! Je vais, pas, je vais pas vous donner mon cul! Il est fou, j'allais le faire dans l'autre sens! Calme hein! Eh hey, s'il vous plaît, on vient de bien commencer YouTube, ne commencez pas à me faire des dingueries s'il vous plaît! Pourquoi moi? Pourquoi moi? Oh my god! La famille, on va changer d'angle, comme ça je vais vous parler un petit peu! Hop là! Bon, les amis, on va parler d'un truc sérieux. Maintenant, il y en a plein d'entre vous qui sont en mode, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de m'entraîner, je suis pas motivé, je suis pas discipliné. Je vais vous donner 3 exercices. Vous faites le matin, c'est ni intense, ni rien du tout. Vous allez faire 10 pompes, 10 squats et 10 tractions, mais si vous plaît attendez. Faites-moi confiance. Maintenant, on a tous ce truc de ah 10, ah, je vais être fatigué. Non, pas mieux Ce qu'on va faire, c'est vraiment commencer doucement, comme si on était des débutants et qu'on voulait s'intéresser au sport. Au lieu de faire 10 et d'être fatigué, je peux le faire. Mais je veux juste vous montrer comme ça, vous motiver motivez à le faire en fait. Regardez. 1... Hein Tranquille, Personne ne vous stresse, personne ne vous dit d'aller plus vite que la lumière. Les gars, s'il vous plaît, faites-le à votre rythme. Quand je vous dis, faites 10 pompes, 10 tractions, euh, 10 squats chaque jour, c'est pas pour vous dire, ouais, vite, ambiancez-vous, vite, motivez-vous, vite. Non, c'est vraiment pour vous dire la famille, non, Pas d'excuses, regardez, on en a fait une. Allez, deux. Y'en a rien qui presse. Je juste accélérer comme ça, je finis ma vidéo parce qu'il faut vraiment que je sorte là. Regardez, je vais peut-être me sentir un peu fatigué ou pas. En la vérité, je me sens très bien. Je ne vais pas en rajouter. Mon but, c'est quoi C'est d'être discipliné. Maintenant, mettre un pas devant. Pour l'instant, imaginons que je suis quelqu'un qui veut à peine me lancer dans le sport. Ben, je vais prendre goût et je vais prendre plaisir à faire ça. J'ai fini mes 10 squats. On va faire les pompes. Comme ça, vous voyez bien. Alors, j'ai mis un peu plus bas la familia. Euh, en fait, comme ça, je vous explique un petit truc. Les pompes, c'est la même chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire de pompes. Okay Une pompe valide, hop et on remonte, ok Ça ne sert à rien de se presser. Ça ne sert à rien de se stresser. Si vous voulez faire vos 10 pompes, vous les faites doucement. Alors, vous avez deux possibilités. Pour les débutants, débutants, et je ne veux pas de triche, si vous pouvez les faire, vous les faites. Pour les débutants, on se met sur les genoux. Ramenez vos pieds ensemble, comme ça vous tenez l'équilibre. Hop, les mains au niveau des épaules. Hop, 1. On est d'accord Pour les plus aguerris, qui veulent se motiver encore plus, les pompes normales. Et hop là, on en a 10 à faire Prenez votre temps s'il vous plaît Appréciez ce moment, vous avez fait une pompe, allez On fait une autre Hop Ah, je me suis motivé, c'est trop cool ha, ha. Allez la famille, allez 3, super En fait, ça vous apprend que En fractionnant, ça va vous apprendre Une seule chose, et que vous vous êtes donné L'objectif de faire 10 répétitions d'un exercice Le matin pour vous motiver Vous n'êtes pas obligé de commencer à transpirer D'être dans le mal et tout doucement. Ça sert à rien de rush, de process. S'il vous plaît, la familia, prenez votre temps. Je vais faire mes 10 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai terminé. Il y en a plein qui pensent que je peux faire genre 15, 20 tractions de suite. Je ne peux pas les faire. Alors, je fais beaucoup de sport. C'est pour ça que je vous dis, au début, j'en faisais une. Je me disais, vas-y, filme-la, elle est belle et tout. Motivation. Deuxième fois, j'en faisais une. Boum Elle était belle, motivation. Troisième fois, j'en faisais deux. Et ainsi de suite. Là, aujourd'hui, le max que je puisse faire, c'est 10. Je pense. On n'a pas de résultat sans travail. Ça ne sert à rien de rush. Ça ne sert à rien d'accélérer trop vite. Ça sert à rien de brûler les étapes. d'avoir un niveau, vous allez faire hop. Un. Et vous reposez. Personne ne vous dit d'accélérer. Tranquille. One by one. One step at the time. Hop. Deux. Vous reposez. Personne ne vous a rien demandé. Alors, encore une fois, vous faites ça pour les trois exercices différents. J'ai une tonne de choses à faire. Je vais finir les 8 tractions qui me restent. Et je vous reprends juste après pour sortir de la maison. <rire> On va sortir. Donc voilà, vous voyez, ce pas si difficile que ça. Vraiment, one by one, la famille, à nos stress, je vous jure vous allez arriver. Juste dans votre tête, dites-vous, j'ai envie. Je veux me motiver, je veux être discipliné. Vous allez voir que tout va changer dans votre vie. Donc je vous dis à tout de suite, je vais me préparer. obligatoire quasiment tous les matins premier réflexe que j'ai, mettre une tenue de sport direct il n'y a pas euh, y a il aucun, aucun moyen en fait si vous vous mettez en tenue de sport dès le matin il n'y a aucune raison en fait de vous, vous motiver parce que vous n'avez pas le choix. vous vous sentez bien, vous vous sentez frais vous êtes là en mode, allez let's go, let's go, go rush on se casse, mettre des petites chaussures et après bah, démarrage pour euh, pour la salle de sport en vrai je pense que je vais aller d'abord à la salle de sport après vous venez avec moi faire les courses it's time for us Deux bouteilles de froid, trois bouteilles de froid, <rire> j'adore boire de la famille, je bois vraiment beaucoup de tous les jours, et je pense en vérité c'est ce qu'ils mettent de ouf hein, au quotidien, et je bois pas de limonade, zéro limonade, une fois à tous les je sais pas combien, de dire un pote à moi je peux goûter ton verre vraiment par moi et tout, mais sinon genre pas de limonade la famille c'est le pire, en plus ça fait mal au ventre, j'ai bien caca. <rire> Oh Je sais pas si je vais la... je vais laisser ça, je m'en fous. Restez motivé, restez, restez cool, arrêtez de vous prendre la tête, femme. Femme, hey, femme, dang, dang. Alors, les clés. Les clés, les clés. Où sont les clés Est-ce qu'on est motivé de la tête aux pieds wow, Qu'est-ce que c'était pourri Allez. Trépied, tac, tac, téléphone. Les amis, vous connaissez très bien l'histoire de cet ascenseur. Hop, position caca. Qu'est-ce qu'il y a Regardez-moi ça, papa. Vous voyez, avec du travail, on a toujours des deux Allez, let's go. Vous allez vous trouver la famille. Vous êtes des malades. Vous oubliez pas, vous êtes mes amours, vous êtes ma vie, vous êtes ma famille. Sam, let's go. J'aime trop la musique, j'aime trop rigoler, j'aime trop partager des bonnes ondes. Et je me suis mis dans la tête il y a quelques temps, si on te juge, c'est que ce pas des personnes qui vont rester dans ta vie. Je ne dis pas que je m'aime, mais je dis que je suis en train de faire un travail sur moi-même pour m'accepter, pour m'apprécier et pour m'aimer. Et une fois que vous vous aimez personnellement, vous pouvez donner de l'amour à tout le monde. Et plus penser au jugement, plus penser au a rien du tout. La famille a juste kiffé, arrêtez de vous prendre la tête, please. Quel kiff la famille, je crois que la salle elle est vide, quasi personne. Ça va être génial. Je pourrais filmer tranquillement mon petit vlog et vous faire kiffer. C'est parti la famille, on va tout dégommer. C'était stylé. <rire> Quelle transition de ouf C'est le mal à la famille à YouTube. <rire> la famille, je suis avec le meilleur coach de l'histoire. Simon, il est au top, Merci il est la, tout le temps là. Euh, la discipline, La Et discipline, c'est beaucoup mieux que la motivation. Okay, Et non. Eux courage. Merci ouais. mon frérot. Simon les gars, si vous êtes à unique, il faut absolument que vous veniez. Il est très très bon, très très fort, super good vibes. Et comme il vous l'a dit, c'est la discipline qui prise, c'est pas la motivation. On va faire les abdos tout de suite. Pour les débutants, ça va durer 5 minutes et j'espère que vous allez faire tous les jours. J'ai juste la caméra. Bon. La famille là, c'est simple, on va faire 4 exercices. Ultra simple. Pour les débutants, comme ça, vous commencez les abdos et vous vous prenez peu la tête. Je ne veux pas entendre, ah j'arrive pas. C'est le truc le plus facile qui existe. Vous allez faire 10, 10, 10, 10, stop 30 secondes. Premier exercice, il est simple. Vous bloquez vos pieds là. OK Regardez. Hein. Pas besoin de faire ça. Okay. On a 10 fois le premier, le deuxième exercice. on met le pied ici, on va chercher là, pour les débutants vous le faites comme ça, coude contre genou, pour les expérimenter vous pouvez aller ici. Hop, l'autre pied, coude, genou, pour les débutants, expérimentés. on va chercher, ok Dernier exercice, vous allez chercher le droit, les doigts de vos pieds, et vous forcez avec les appreux, comme ça c'est dur. Vous faites 3 fois ce circuit. Normalement si vous faites en 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, ça fait 40 secondes. Plus 30 secondes de repos, ça fait 1 minute 10, ça vous fait 3 minutes 30 les gars. 3 minutes 30 tous les jours. On va avoir des abonnements. Je dis un truc je faisais 17 kilos de plus I did it I'm proud of myself et c'est ce que je veux pour vous tous les jours je veux que vous disais, je suis fier de moi pas pour moi par rapport à vous vous allez commencer à voir à chaque fois vos objectifs s'atteindre et vous allez être content regardez boum c'est bien on a même des petites veines allez on va faire les courses mon brunch. En gros, vous pouvez prendre, parce que là, il y a saumon à net et saumon à l'huile d'argan. Les gens vont me prendre pour un fou. On arrive à un rayon que je ne, auquel je ne parle plus depuis très longtemps. Les chocolats, les bonbons, les chips et les boissons gazeuses. Bon, ça m'arrive d'en taper de temps en temps. Il ne faut pas être fou non plus, il faut trouver un équilibre. Et euh, du coup, je me sens beaucoup mieux dans ma vie vis-à-vis -vis, surtout de mes problèmes de peau et d'articulation. Surtout la peau, la vérité. Pas déconner avec le sucre, les boissons, les trucs et tout. Parce que ça, tout, tout ce que vous bouffez se reflète sur votre peau, la famille. Sachez-le. Je crois qu'on est le sept pays au monde où les escalators, les rampes, les trucs électriques, là, enfin, je sais pas comment ça marche, mécanique, ne marche pas. Oh putain, je sais plus où aller l'aventure. La famille, j'ai un gros problème. Je vous jure que je me rappelle plus où j'ai mis la caisse. Sortie de l'autre entrée. Ouh, finally On a retrouvé la sortie, la famille. Par contre, vous connaissez le genre de parking où vous jouez votre vie On dirait que vous allez mourir. Vous allez entendre. aïe, aïe, aïe. aïe. Ouais, j'ai une question maintenant. J'ai une vraie question. est un guitariste qui ou Putain, ça va faire 10 ans que j'ai cette caisse. Vous voyez Bébé la Anyway, c'était juste pour partager avec vous un peu d'ombre positive avant de rentrer à la maison et de manger comme un grand cochon. Direction la cuisine pour manger. J'ai très faim. Blague à part, j'arrête de faire l'idée. C'est full cuisine. Le premier truc que je fais en arrivant à la maison après le sport généralement, c'est que je me fais mon shaker de whey. Et ensuite je me fais à manger. let's go. On va chercher le shaker. Hop là. Ok, pas les grumeaux les gros morceaux. Toujours. Faites d'abord l'eau avant la whey. Parce que sinon après ça vous fait des petits morceaux. Et là Hop et oui Toujours ranger la Familia au fur et à mesure. Tout à fait, sinon, bye bye, Coco. Hop. On hein. ferme. Ah. Des fois, je peux rajouter des fruits ou des graines dedans, mais bon, là, je préfère Il y a les secs parce que je vais manger tout de suite. Essayez de poser la caméra en mode... Euh, je vais cuisiner, mettre un petit fond de musique et tout. Comme ça, on pourra manger ensemble après. Donc euh, voilà, la Familia. Hein. Je vous dis à tout à l'heure, je prends ce petit essuie tout et je viens étuer la caméra. Le repas. On a des œufs. On a des épinards, on a du light cheese, pain avec des graines, tout ça. Alors déjà, privilégiez toujours quand vous achetez des toasts. Tu peux prenez des pain blé complet, les pâtes blé complet, le riz au blé complet, le quinoa blé complet. Là, on a du saumon aussi, les champignons, hein, les champignons, champignons. On a deux saumons, on a à la un ça l'huile d'argan. vous moi dans les commentaires lequel vous aurez choisi entre les deux. Sincèrement, je veux savoir. Il faut la poêle, toujours la poêle. Ouah wow, j'ai eu peur C'est qu'il y a un peu de gaz dans la bota Bota Mais ben la famille, C'est pas le meilleur mot de l'histoire Le bota Le bota Ouais par contre ça sent le bota Trêve de plaisanterie voilà, Trêve de plaisanterie Croise de la famille. J'aime bien mettre de la cannelle partout la familia, je sais pas pourquoi. Wow. Moi c'est bon pour la santé, donc au moins on en met. Ça va donner du goût et du peps. On va allumer la repas. On prend la fourchette. On mélange les œufs. Ok, ça c'est fait. On va prendre l'huile d'olive à la truffe. C'est trop stylé. C'est toujours euh, un bouchon de la familia, mais vous allez voir... Oh là là, ce que ça sent bon. C'est pas là. Vous allez faire la familia pour pas que ce soit trop gras et pas bon pour vous. Vous allez venir... Que vous allez l'étaler. Du kiff, hein. Je sais même pas pourquoi. On va prendre un peu de mushrooms. Si la famille il faut prendre du content pour Instagram. Regardez-moi ah, cette dinguerie-là. Pa oh, pa pa pa pa. la la la la la. First try. Pas tricher hein. Et deux. Deux petits morceaux. Ça prend bien le truc. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau à voir Regardez-moi ce pain gratiné Pa, pa, pa C'est style On brûle chez Pré La Familia, omelette, épinards, champignons, saumon et euh, petit sandwich euh, pain multicéréales avec une tranche de fromage light. C'est parfait une Vraie question, est-ce que, est que je suis le seul à aimer manger par terre J'adore me poser par terre et manger devant la télé. C'est tellement simple, tellement bon demain. Genre je vous jure, je crois que je me suis cassé au cul peut-être 10 minutes, même pas. Super sain, super healthy, super protéiné. Que du kiff la famille, il y a des petits changements au quotidien. Franchement, très satisfait. Let's go pour la douche. Salut ouais. Si je suis au mariage avec le feu si Ils vont m'appeler la girafe. Oh On va se préparer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'aimerais bien partager avec vous mon outfit et tout. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. <rires> <hums> minutes, on va parler un peu. Ta, ta, ta, ta. En vrai, La Familia, je voulais vous parler euh, Déjà, je voulais vous remercier là, pour les Le support que j'ai tous les jours sur euh, Instagram, que ce soit sur la nouvelle chaîne YouTube, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube Shorts. Franchement, j'ai la meilleure communauté du monde. On est en train de grandir tous ensemble. On est en train de sortir de notre zone de confort tous ensemble. Et Je trouve que c'est incroyable parce que ensemble, on va aller loin. Le mot du jour, La Familia, c'est vraiment... Prenez soin de vous, rigolez plus, amusez-vous plus, profitez plus, passez du temps avec les gens que vous aimez, partagez des bonnes ondes. La vie elle est tellement courte, il y a tellement de problèmes, chacun a ses problèmes, chacun sa bataille au quotidien. faut vraiment juste essayer de partager le plus de bonnes ondes, essayer d'aider les gens. Et j'ai euh... hâte qu'on grandisse tous ensemble, la vérité cette communauté elle va, va grandir. On est presque à 400 personnes qui vont rejoint la chaîne YouTube, Pourquoi pas être 500 d'ici la prochaine vidéo. Voilà petit à petit on va grind, ça sert à rien de viser les 100 000, les 50 000, les 1 million et tout. Nous on est là, on est tranquille, on a notre petite communauté qu'on mérite, qu'on aime et qui nous supporte depuis le début. On n'a pas besoin de plus, la famille je vous aime fort. Maintenant, moi je vais aller profiter avec mes amis qui vont se marier et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.